Salut Frank. Salut Sylvain. Aujourd'hui, on parle des secrets des couples qui durent. Alors, c'est quoi un couple heureux en 2019? Un couple heureux en 2019, c'est un couple qui, la première des choses, qui euh, partage des passions ensemble, qui partage des activités, mais surtout, plus en profondeur, qui va euh, penser à développer les trois entités du couple. Et dans un couple, en fait, il y a trois entités. Il y a toi, il y a moi et il y a nous. C'est-à-dire que dans un couple, et on l'a vu énormément euh, il y a 50 ans, il y a 30 ans, euh, ça a toujours été le cas où l'un des deux dans le couple donnait plus d'attention que l'autre, portait plus que l'autre sur les épaules. Et ça, ça ne fonctionne pas et ça n'a jamais fonctionné. On a vu le nombre de divorces immense qu'il y a eu, notamment dans les années 80, 90, 70, ça revient maintenant, c'était notamment parce qu'il y avait un déséquilibre énorme. Donc, dans un couple, si vous voulez que ça fonctionne, il faut penser à ce que votre partenaire s'épanouisse, soit bien. Vous aussi, ne jamais uniquement donner uniquement à l'autre et puis ne rien recevoir, pas penser à soi. Donc, s'enrichir soi-même, mmh. permettre à l'autre de s'enrichir et aussi, avec les deux personnes qui sont riches, d'avoir un couple riche. C'est toujours trois entités, un couple. Pensez à ça. Un, deux, trois.